Oui, bonjour à tous, euh, ici euh, Amomchi Youssef, 28 ans, j'habite à Strasbourg. Et yeah, alors euh, Going Game, euh, c'est une mallette de jeux vidéo utilisable d'une seule main.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 Mon parcours, j'ai arrêté l'école en première à cause de l'accident tout simplement. Donc, je me suis réveillé du coma. J'ai eu trois ans de rééducation et j'avais toujours cette idée en tête, une manette utilisable à une main. Donc, en 2019, il y a eu Monsieur Emmanuel Macron qui a qui a inventé, enfin c'est pas qu'il a inventé, mais qui a sorti euh, French Tech Tremplin. Donc j'ai postulé et à ma grande surprise, j'étais pris et là c'est un donc en 2019, ça a vraiment commencé going Game. Alors entrepreneur euh, oui et non. Euh, moi je pensais comme tout le monde que à plat j'ai une idée euh, dans, une, dans une semaine je la construis et je la vends quoi. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, c'est très très très très très très compliqué. Ben, il me faut, euh, il faut beaucoup d'argent parce que j'ai des devis, et j'ai plusieurs devis et ça se chiffre à des centaines de milliers d'euros et des personnes qui me font confiance. Alors, Le hackathon, j'attends de rassembler des gens autour du projet et euh, qui dit peut-être des futurs partenariats. Et euh, surtout <rire> aussi de faire la, le prototype à moindre coût. Le mot de la fin, c'est rendez-vous le 10, du 10 au 12 février à Lyon pour ce hackathon exceptionnel. Et je dis merci à, aux partenaires Autonabe et l'école LDSC et bien d'autres. De toute façon, vous allez trouver tous les liens et euh, les informations sous cette vidéo. Merci beaucoup.